Mais gaffe, Harry Harry, c'est de la magie noire C'est dans quoi ça <rire> C'est dans quoi ça Je dis Harry, et lui, il se pose... Mais ça vient de quoi ça Ah, je sais, de virer Patrip Ouais, c'est ça. <rire> monsieur Frodon, <rire> et toi tu sais d'où ça vient Ça vient de, bien sûr, de Terminator. Non, mais ça vient de bienvenue chez Steam, monsieur Frodon. Ah oui <rire> On dit... Ah. Attends, faut que je change le skin Tu vas changer de skin tout de suite, ça là J'ai changé de skin Vas-y hey, oh, Coucou putain, Tu m'as fait trop peur Ah, <rire> oh, faudrait que j'ai le skin de Marie Le Pen Jaren Au secours Jaren Au secours Par contre, je te rends invisible aussi ta mère. Non mais il m'as J'ai niqué ma mère, je peux pas <rire> voir. Putain, <rire> je croyais qu'il y avait une explosion, je fais... Qu'est-ce qui se passe Oh mon dieu <rire> Marty Marty <rire> J'ai blessé retourner. ta mère, il faut vite retourner dans le futur Non, dans le passé oh, Bah non j'aime bien trouver un skin à la con. Ouais, ah je peux être noir. <rire> Rien que de dire ça c'est drôle. Yo Attends, c'est laquelle. Ah la version d'art. Yo bitch Attends. Allez on lance la map Allez c'est parti oh, J'ai cool. pas. J'ai pas habillé sur le bouton. <rire> C'est pas moi, je dormais. Ah, ah j'ai pris 5 PV de dégâts. Pas ah, sur le côté. Elle a mal quoi. Non, mais tu m'as gêné avec le lit. Eh, <rire> tu vas mal là. Y'a un monsieur qui s'est pendu avec ses testicules. Ah, t'es sérieux? Je passe devant. Ah plus. Ah Allez, t'es coincé. Gordon Freeman! Mm, Gordon Freeman Attends, il faut le remettre <rire> Le mec poli, <rire> c'est Un truc voilà, <rire> Le, bon, le mec trop poli Moi je rentre pas là Attends, il y a du Y'a cha... des... Il y a des japonais Ah, je peux mettre ça dans le feu What Ah, les images deviennent... Flippant de... là Ah, je suis mort Ah, très bien. Yo. Bonjour. Bonjour Fire Fire Fire plus water, what is it logique Essaye de mettre la planche dans le feu Ah, y'a une clé Eh, n'y va pas, y'a le feu Ah, je voulais faire un test. Putain, heureusement que j'ai parlé anglais un hein, minute. Mais... Ah <rire> <rire> En plus, je, suis, je viens d'arriver là, et là, tu ouvres la porte, et là, y'a un zombie qui fait, oh yolo Moi, je prends une palette, ta merde. Prends dans France. la salle que j'ai ouverte, je reviens. Attends une minute fiston, je vais prendre la Triforce du Courage pour me protéger. Je vais prendre la Triforce du Courage pour me protéger. Vous voulez un vélo Eh <rire> hey, mon vélo Ma vélo Eh hey, mon vélo oh, nah, nah, nah, nah, nah. C'est bon, on t'a trouvé, c'est toi qui t'as compté maintenant. Hey Johnny Y <rire> <rire> avait quelqu'un Oui, c'est pour ça que j'ai dit ça. Ah. Ah, J'aime pas quand ça souffle pas Ah, on comprend bien pourquoi ah. c'est fermé. Là, y a une porte qui s'ouvre Aïe Oh pardon <rire> J'ai pas fait exprès J'ai fait bouger le chariot et puis... Uuuuh Dépêche-toi Ah Il nous faut 5 wooden planes. C'est-à-dire quoi 5 euh, planches de bois. Heureusement que je suis là, putain sinon tu t'en sortirais pas. <rire> c'est pour ça que j'ai besoin d'un copain. Hein. Ah ok, ouais. c'est la merde. Attention Honnêtement, moi je pouvais passer comme ça sans les planches. Hein. 360 no scoop <rire> Oh Donnez-moi ce radiateur En plus ce radiateur pourquoi il est haut Euh c'est planche Il y a un truc qui est rouge, ça m'a d'y aller c'est ça C'est planche On se tire, on se tire, on se... C'est fermé Attends j'ai l'idée c'est une énigme. C'est de la merde. Ça fait quoi si D'accord, elle meurt pas. Coco. <rire> ah Je récupère la planche. Ouais Bah c'est au revers. Ah, bah, c'est ouvert! <rire> ok, fallait, fallait la toucher sexuellement. <rire> il nous en manque une, putée. Putée. Putée. Ah, mais il nous manque une planche de bois là! Oui, non, il doit être dans la salle d'explosion. Ah, attends, fuis-moi. Fuis-moi, moi, fuis -moi. <rire> <rire> Ah, ça merde la pu. Ah, ça se comprend. C'est le même personnage, mais qui est mort. Oh, elle me fout. Elle avait une flashbang sur elle. Je <rire> oh portugais. Yo. Fuck. <rire> apparemment c'est toi le grand méchant je oh oh je suis dieu Son. passons par l'œil par l'œil oh. ah on a gagné l'extincteur pour le feu ah, bah, pas con ah, Attends, pour casser le cadenas <rire> Eh, vous, eh les enfants Tuto avec professeur Pigman. Voilà comment on utiliser un extincteur Viens, <rire> ça plaît. <rire> <Tiens>, vas-y <rire> Voilà <j 'ai> <rire> Le mec qui court avec la clé au Vas-y, sors de là, t'as plus beaucoup de temps. Bah sors maintenant Allez sors Allez sors Quoi Arrêtez de faire Et... <rire> J'ai pas vu, je crois. Il faut trouver trois livres c'est lequel shit je... Mande ton cul, de ton cul, cherche Trouvons-le Hein Hein Comment ça c'est fait Y'a pilule ici. Où sont les livres Et en plus c'est quoi ce... Ah c'est des bouches avec un nez Sur les yeux oh, t'es fou toi. On est vraiment con, on est nul <rire> Non attends, attends, attends, attends... Attends... Ça marche pas bien comme TP. Attends... Il doit être Aïe <rire> Je suis démonté j'ai compris, attends, peut-être... Ouvre, ouvre le tiroir. Ah, J'ai compris, je crois. Voyons, il faut être logique. Là, il y a des dollars. Oui. Ah Pour le distributeur Eh ouais, parce que voyons, pour un soda, il faut de l'argent. Il faut 600 000 dollars, je <rire> Ouais. Maintenant, on fait comment pour la canette <rire> Quel enculé. Attends, je crois que ça, ça va Attends oh Quoi Je l'ai mis sur l'ordinateur. J'ai créé un livre, je crois. Ah non, attends. Mec, t'as fumé de la moi. Ah Oh Tiens Il faut bien réfléchir. Toi, tu bouges. Il y a un livre à l'intérieur. Voilà. Il merde. Il n'y a pas un livre à l'intérieur Mais on a un soda J'ai trouvé la canette et la clé du secret. Non. Fail Salut à tous, c'est Hugo. Aujourd'hui, je vous apprends à renverser la canette. Voilà. Ou alors vous pouvez faire comme ça. Putain, on a bombé la canette. Elle est sous le bureau Comme les feuilles de... de clope. Quand on cherche une, elle est sous un truc, et est obligé de passer tout le bras et de t'arracher le bras sur le truc en bois. Ah mais toi tu m'énerves, tiens Quoi Ah peut-être c'est en tenant la boisson au... Ah non, ah oui Passe-nous le livre maintenant Ah, j'ai cru qu'il allait... Ah, il a dit qu il... Moi j'aurais cru que c'était ça, tu vois. Enfin, et au pire, on a des pieds de biche, on peut pas l'ouvrir Bah, va sur internet parce que là ça commence à me péter les murs. Hein. Ouais, je vais aller sur A few moments later. Voilà, c'est bon, merci. <rire> oh. C'est quoi ça? Oh, c'est la poignée! Ta mère! Prends le livre! Non! Mais putain, je viens, tout, toi Vas-y. Hop! Okay, je... Putain, tu as explosé le PC quand je suis revenu. Je <rire> suis oh, oh mon dieu! Du japonais. <rire> Elle <rire> oh, oh! Ta mère la p***. <rire> Meurs, sale pute. Ah non, Dégagez là. Va rapporter de la manger ah, Non mais c'est grave ça Ah il faut que tu grimpes. Non. Tu grimpes au début et puis tu descends à la fête okay be... C'est tu... <rire> ce qu'il y a écrit Oui pas... Laisse-moi passer devant Ok vas-y. Si tu veux que ce soit drôle, laisse-moi passer <rire> Pourquoi j'ai dit ça Oui enfin c'est surtout pour les fans qui aiment bien les blancs cul aussi. Pensee Pourquoi t'as une clésbée comme que Ça me dérange. <rire> Je m'accouple avec des ordinateurs, frère. Ça <rire> a des problèmes. <rire> euh... S'animer, apparemment, il est bien. Alors ça, ça sera pas dans la vidéo. <rire> oh Un melon Donne-le-moi Il <rire> <rire> génial, ce melon <rire> Oh, c'est ta gueule, le melon Dis, donne-le-moi ah oh oh. <rire> mort à l'intérieur, tu vois. t'es sûr qui. Ah ouais, pas mal de donner la food. bref bah, Hugo... Euh... Voyons, Hugo, les melons, <rire> ça sert à quoi Oh putain Je vais exploser le melon sur la face, ça suffit. Et à plus Ah, c'est la fin du premier chapitre. L'homme volant. Ah oh. T'as vu ce qui s'est passé après oui, <rire>